Donc nous avons ici le market profile, nous avons un graphique donc en bougie japonaise et nous avons sur la même plateforme donc les, le carnet d'ordre. Donc on voit ici la position ouverte à ce niveau-là, on voit le nombre de contrats à la vente, le nombre de contrats à l'achat, on voit combien de contrats ont été réalisés donc on voit directement euh, les positions qui ont été prises donc là j'ai une position ouverte donc j'ai un stop et un take profit plus haut. Donc on voit directement ici si on est en gain ou en perte et on voit donc sur, euh, sur le graphique ici la configuration donc, du market profile et on peut splitter donc le profil de la journée pour voir les mouvements qui se sont passés et euh, analyser par rapport aux autres journées, comment se porte la journée aujourd'hui avec le market profile et décider si on traite à l'achat, à la baisse. Donc on peut splitter et désplitter, donc vous voyez. Et donc on voit ici le mouvement, on voit également les volumes. Donc les endroits où il y a eu le, le plus de, de volume donc pour le moment aujourd'hui c'est dans cette zone-là qu'il y a eu le plus d'opérations. Donc on voit que le marché s'est ouvert à ce niveau-ci donc puis les, le plus haut qu'il a fait aujourd'hui c'est ici. Donc on voit exactement ce que fait le marché et on peut avoir une probabilité de ce qu'il va faire. Donc vous voyez ici, donc tout ce qu'on peut voir avec le market profile, vous voyez donc le carnet d'ordre et les bougies. Donc le market profile on travaille toujours en 30 minutes, après pour les bougies vous pouvez bien sûr changer l'unité de temps donc vous pouvez le mettre en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute c'est comme vous voulez et donc en fonction de ça vous allez trader donc euh, avec des outils vraiment très performants qui sont le market profile, le carnet d'ordre et euh, les bougies bien sûr. Vous pouvez également euh, trader en CFD puisque le marché va suivre ce qui se passe sur le futur. Donc vous avez des outils vraiment très complets avec cette plateforme. Donc moi j'utilise la plateforme euh, Tradovate. Et euh, bien sûr vous pouvez très bien euh, regarder les signaux ici donc euh, en futur et trader en CFD sur une autre plateforme. Donc tout ça c'est gérable, c'est tout à fait faisable puisque les CFD vont suivre les mouvements donc euh, réalisés sur le futur. Donc vous voyez ici, donc vous pouvez à ce moment-là bouger votre stop loss, votre take profit et quand vous voulez vous pouvez sortir d'une position donc très rapidement ici si je sors par exemple de cette position là, voilà, je clique là voilà je suis sorti de la position donc euh, vous pouvez euh, trader très rapidement, faire du scalping euh, avec cette méthode là et avoir vraiment une probabilité de réussite très importante.